Vierge et ascendant vierge, dans votre horoscope de cette semaine, une bonne nouvelle pour le premier er décan, c'est l'arrivée du Soleil en Cancer, sachant que le Cancer est un signe avec lequel vous avez de bons rapports. Vous avez de bons rapports parce qu'il représente justement vos amitiés, la solidarité, voyez, tout ce qui va être l'entraide, entre vous et les autres, euh, c'est-à-dire l'aide que vous vous apporterez aux autres ou celle que les autres euh, vous apporteront. Hein, ça va euh, dans les deux sens, euh, et euh, pour chaque décan, on est bien d'accord que ce sera une dizaine de jours pour chacun à peine. Donc pour vous, euh, premier décan, il peut y avoir donc euh, des manifestation des preuves d'amitié, de solidarité cette semaine, mais vous pouvez aussi avoir un projet, parce que le, le Cancer est votre signe de projet, votre secteur de projet, et vous pouvez avoir un projet en tête, d'autant plus que le Soleil va être en harmonie avec la planète des projets, c'est-à-dire Uranus. Euh, en conséquence de quoi, euh, je pense que d'ailleurs ce projet n'est pas nouveau, mais que grâce à la présence du soleil dans ce secteur, eh bien justement ça va progresser, ça va donner de l'élan. Vous allez pouvoir faire un pas en avant, parce que bon, c'est vrai que les bons aspects d'uranus comme les mauvais, il y a des moments où ça avance et puis des moments où ça stagne. Hein? Donc c'est la nature même d'uranus que d'être, vous voyez, comme un courant alternatif. Donc euh, cette semaine vous allez pouvoir aller de l'avant. Deuxième décan, alors vous n'êtes pas euh, du tout, du tout dans le même euh, dans la même ambiance euh, que le premier décan, parce que vous euh, euh, disons que vous avez affaire à un gros pataquès, <rire> c'est-à-dire que nous retrouvons la fameuse dissonance jupiter-neptune dont je vous ai parlé à plusieurs reprises, hein, puisqu'elle existe depuis le mois de novembre, et que cette dissonance est activée par vénus. C'est-à-dire que vénus en gémeaux va faire dissonance avec jupiter, va s'opposer à jupiter, et les deux vont faire dissonance avec neptune, et tout ça euh, en rapport avec votre deuxième décan, surtout la deuxième partie de, de votre décan. Euh, la situation vous la connaissez. Hein? Vous êtes très certainement euh, aux prises avec un problème de dépendance, que ce soit vous qui soyez dépendant ou que quelqu'un, un, un conjoint, euh, euh, soit trop dépendant et, et que ça euh, euh, prenne trop de place dans votre vie on a toujours de l'excès, hein, que ce soit avec Jupiter ou avec Neptune, c'est les planètes les plus excessives du, du zodiaque. Euh, heureusement que vous avez un bon aspect de Saturne qui euh, ramène les choses à un petit peu plus de réalité, hein, mais bon, pour l'instant euh, Saturne euh, est rétrograde, donc elle n'est pas tellement active, mais bon peut-être qu'elle vous sert de garde-fou, c'est possible hein, que, que, que Saturne soit forte dans votre thème par exemple, et qu'elle ramène Jupiter et, et Neptune à un petit peu plus de raison, hein. sinon ça risque de, hein, de partir un petit peu... Euh, un petit peu trop loin, d'aller un petit peu trop loin. 3 décan de la Vierge, un bon aspect pour vous, une conjonction entre la planète des échanges Mercure et la planète de l'action Mars. Donc si vous avez quelque chose à dire ou quelqu'un à convaincre, c'est la bonne semaine. Hein. Vous serez excellent dans votre, dans tout ce qui sera euh, euh, votre façon de vous exprimer, euh, je veux dire, on ne pourra pas vous refuser euh, ce, ou ce que vous demanderez, ou euh, vous dire que votre travail est mal fait, ou euh, je ne sais pas, il euh, n'y aura pas de, de, de, de situation où vous serez euh, en faute, ou euh, on, vous, on, on ne peut, on pourra rien vous dire euh, cette semaine euh, sans que vous ayez vous des arguments très forts, pour euh, contrer euh, ce qu'on vous dira. Alors il faut juste faire un petit peu attention à ne pas vous montrer polémique, à moins que cela vous soit nécessaire hein, bien évidemment. C'est-à-dire que quand l'aspect est positif comme ça, euh, euh, disons qu'une conjonction Mercure-Mars, euh, c'est pas toujours positif puisqu'on parle, on peut parler trop vite et trop fort. Mais euh, bon, on, le fait que ce soit en bon aspect avec vous euh, vous donne finalement confiance en ce que vous allez dire, confiance en ce que vous pensez, et euh, vous permet de vous affirmer euh, alors qu'en général vous êtes plutôt timide, euh, ou alors vous faites attention, vous avez une forme de délicatesse vis-à-vis hein, -vis des autres. Euh, donc là, euh, non! il n'y aura pas trop de délicatesse, et puis euh, peut-être que ça s'avérera nécessaire que vous mettiez le point sur la table. Deux journées un petit peu euh, particulières. Samedi d'abord pour le premier er décan parce que la lune en Poisson sera en bon aspect avec uranus et en bon aspect avec vous, donc vous vous sentirez un petit peu libre de vos actes, libre de vos pensées, euh, libre euh, vraiment de... d'aller à la rencontre euh, même de personnes que vous ne connaissez pas très bien, euh, d'accepter une invitation, vous voyez, il y aura euh, un petit peu de de changement, de nouveautés euh, dans l'air. Et puis après bah, jeudi, hein, le dernier jour de la semaine, enfin de notre semaine, euh, la lune sera en taureau et donc aussi en, en très bon aspect avec vous et euh, avec une notion de comment dire, de, de prise de distance, de voyage, de euh, d'envie de, d'être ailleurs, alors peut-être que vous penserez euh, à, à vos futures vacances, ou même que vous ferez vos valises parce que vous partez d'ici quelques jours, euh, que vous avez pris vos vacances en juillet, par exemple. On se retrouve la semaine prochaine, euh, entre temps si vous voulez encore plus de détails sur votre thème astral, euh, vous allez sur euh, astro